Eh il y a devons être contre par rapport à ce que l'audio qui tape et eh bien réagir pour permettre que l'individu même n'est pas d'échapper pour lui, malheureusement. Il y a été allé. mais et eh bien la police est arrivée et stoppé machine. Mais il faut que nous selon l'information, toujours même comme ça, il y, y a un individu qui est blessé et il y a un policier qui est blessé, excusez, il y a un policier qui est blessé. Euh, en babal jusqu'à présent qui le sur l'hôpital un peu l'oulement circuler comme quoi l'état mourit, mais jusqu'à présent vient l'hôpital donc où elle est là c'est que ça ça est si sécurité matin La police a toqué konni Ak bandi dans le poste Kote yo de vie, yon tentative Kidnapping qui tape se fait yon fami, dit nous tout An pile katouche tire Population te aux abois Et personne moun pas kakampe Par rapport à ce passé yo la Jou ap de des yo la An pile bal tire Et machine yo semble endommage circulation ta semble reprenne Nan normalité Et puis qui te m'raplen tout Nan ville au Kay Commissaire gouvernement met on a le rencontré avec directeur départemental là comment la justice cap coller tête ensemble avec la police faire un mariage éternel et puis continuer goumer contre gang yo cap feraye dans pays pourquoi pas mettez tout monde nan coucher continuer toujours dossier insécurité coordination presse accru son publique police nationale là à travers section audiovisuelle a présenté nous yon reportage Jean Soua arrestation Kenol capitaine alias Kato mam gang barrière qui gain implication e l'assassinat de Marie Gauthier Franklin, l'enlèvement Marie Marily, qui c'est Jean Franklin, n'a pas nous tous des citoyens haïtiens, américains, mais c'est Monsieur le Maria. Jean, police nationale a présenté M qui fait qu'on est ces mêmes crasés barrières et qui peut éviter l'homme qui pourrait aller là, en berme la police obligé de répondre à tous les détails ou à l'acquisition, sous Soudol. En pile point, à l'autre, c'est vrai fait essentiel la nouvelle pour le jour et le jour, mais là pour journée, jeudi, mesdames, et messieurs, restez connectés ou branchez Sophia TV83, réseau information, gros réseau. Et dans Pétionville, j'en dis là, nous connaissons presque tout côté, ça y a eu, qui dernier temps, ça, Cap, là, non, mais cap, ça a eu pas, eu pas, pas être très difficile. Mais nous sommes gardés avec Macky Indibélizer comment ça mais nous quelqu'un pour nous font river dans entraînement capital pays entalés comme ça avec Claude Naider Antoine qui chaque matin toujours aider d'une traversée ou même cap sorti et cabaret à cap sorti titain sous là mon qui fait route sa honnet cap sorti tout dans beau partie dans département la tibonite pé d'Haïti ou même cap sorti dans département centre pé d'Haïti des pour quatre traverser qui te monde qui après le connaît que au quatre traverser Disons bien, non, bon parti dans la commune de croix de Ce que nous connaissons ça y là, mais Canarin, Canarins dans capital paysan. Les paraît très difficile pour les gens traverser, soit à pied, moto, machine publique, ou privé, à cause de l'examen qui acheté en bas à la jacques Et c'est presque, on a dit que ces régions métropolitaine, Pétionville, delma judia en bas la ville, croix c'est l'examen illégal qui a fait railler dans la zone. Si là ou même, pendant que y'a ayant la police, lui-même, bon côté pas en par temps de camper, non mission, qui se protégé avec ses vies, lui et continuer à marier de présumer bandit, présumer ravisse, présumer à tout faire. Que non la le capitaine Mabagang Krasé, yeah, la police uh, poser la patte sur lui. Nah? Uh, no, non. le capitaine Alias Kato, lui interpelle, c'est BAC, uh, DCPJ, pendant une uh, uh, opération, uh, supportée par Bri, uh, dimanche 26 juin. Uh, Nan, Mas, nan, sou euh, ak en masse 2023, le cas de quête sur l'assassinat, Marie Gauthier Franklin a Marie Jean Franklin, tous deux, c'est citoyen haïtien. Nous, américains, suite avec Zach Silla, qui était fait dans domicile victime de 68, vendredi 17 octobre 2022. C'est un grand barrière qui a tête évité l'homme innocent, mais qui a été posé Zach Kenol, le capitaine, a prend refuge un réfugié dans Ocaïe, département sud pays Kenol, le capitaine, alias Kato principal instigateur Zaxila et mais c'est David Joseph alias Atsi qui t'a dénoncé David Joseph la police a été arrêté lundi 27 février 2023 dans Torcel pendant opération Tornade 1 noté Stevenson Charles Fanfan Jules Fania, Julien à la police bio affaires criminelles a yo entité qui c'est entité dans direction centrale police et judiciaire pour même effraction saillot. On compte organiser entre commissaire gouvernement au Kailan, maître Ronald Richemont, AK autorité policière dans le département sud Paysan, directeur départemental, site PNH, Daniel Comper, mais Aka, commissaire principal là dans le bureau, commissaire gouvernement au Kailan l'objectif à rencontre ça, c'est pour garder qui j'aime la police, Aka, la justice après al métier ensemble pour freiner un phénomène insécurité qui voulait installer dans la troisième ville Paysan, commissaire eh, gouvernement au Kailan, maître Ronald Richemont, prône est zéro tolérance contre bandit dans le site paysan chef paquet au Kailan démenti information qui fait croire qu'il y a division en lui-même à 4 DDS non pour inviter de côté commissaire gouvernement au Kailan Ronald Richmond, dans le micro correspondant permanent nous Jean Vanel Soliman depuis le département sud pays et d'Haïti ensemble de bruit qui a circulé à travers non seulement la sur des cailles mais à travers le pays, qui fait que comprendre que la police et la justice ne sont pas monter même cheval. on me dis bien que la police avec la justice, nous supposons travailler ensemble, ils sont liés ils sont toujours Donc lorsque on a fait circuler ensemble d'informations, il n'est pas bon pour santé. Public, c'est pays, mais il fait affaire à un ensemble de monde et de bandits qui besoin et quelques troupes pour filer pour faire ZAC. Donc, ZAC euh, qui fait la ville là, il interpelle la justice, il interpelle la police, le chef, pour que nous jouions au super bandit pour nous mateler et pour nous arrêter les bandits ou bien pour nous mourir. Parce que nous prenons zéro tolérance à tout le monde, à tout le monde a une arme qui a des illégal illégales, qui a mis de l'eau dans les yeux population. Parce que nous ne pouvons pas les crier encore. Nous ne encore. On voulu créer nous pouvons pas les crier encore. Et le monde qui peut crier, c'est le monde qui a des famille pour crier. Ça fait que nous vivons avec zéro tolérance pour tout le monde qui a mis le monde là. Parce qu'aucun, même ça, il y a la ça de donc, de on dit la police ou bien le DDS, été comme le commissaire donc nous souhaite que nous nous suspendons de répéter Donc, la police avec la justice pour aller continuer le travail pour que la sécurité établit j'ai gens dans le sud et dans la juridiction de cailles. Donc, il y a des nouvelles mesures qu'après, voici que DDS a les mêmes qui, qui, qui est habilité pour dire qu'ils que qu les mêmes qui ont plané pour que la sécurité autour les gens voilà, au notre côté, commissaire gouvernement O'Kaila questionne, rencontre qui était gain entre mêmes et autorités policières au le même, ak, policière, nan, département euh, directeur départemental CID PNH, à Daniel Comper, euh, directeur adjoint, commissaire principal à notre bureau, commissaire gouvernement Okaila directeur départemental CID, Daniel Comper a annoncé zéro tolérance tout contre tout le si monde. Cité Cap Cité-Bazina, si département, chef de la police a annoncé signal la préalablement jusqu'à là pour capable croaper action en gang. côté, Daniel Comper. Bien. Oui, sous même lancé, je profite de saluer la presse en général, par les écrivains télévisés. Maintenant, nous voulons clarifier pour le grand public-là que la police avec la justice dans le sud, ils se réunissent maintenant, on l'offre encore, si vous prenez des dispositions, la disposition classique. Par rapport à la situation qui avait évolué dans le département, qui tente pour évoluer dans le département pour mettre dans nos yeux petit euh, département sud. Nous comprenons que si la police n'a pas la justice avec elle, il y a un maillot qui est faible. Si la justice n'a pas la police avec elle, il y a un maillot qui est faible. Et c'est un souci pour renforcer la sécurité dans le sud afin que. Gros partie de la population, en de confortable pour circuler évacuer notre occupation. En toute quiétude, il y a pile de dispositions et dispositifs que nous avons mis en place pour nous dire que la notion de sécurité n'est pas mais en réalité pour nous ne pas jouer pleinement. C'est bien dommage. La police, c'est une institution, nous connaissons que nous avons toujours mentionné ça. Il y a des dispositions que la planète pas capable de divulguer à la presse ou au grand public. Mais comme c'est clair, zéro tolérance à tout le monde qui a illégal, je ne moi-même. Zéro tolérance non seulement à tout le monde qui mais zéro tolérance à tout le monde, de connivence à tout le monde qui a des et qui et qui y fait passer comme premier chef voilà au tape côté daniel compère n'a pas pour la cap mounto bamba balle ville ok aussi assassinat dans Mura après trois journées d'examen, tout est le comme l'autre dossier. Nous a toujours été avec dossier après nous sorti au caille Blaise Peterson. C'était a tout là n'importe où. Prince après nous sortir au cas avec responsable de la police et responsable de la justice de dans le gouvernement. Pour les billets gouvernement, il est même dans le cadre de conférence tête ensemble sauté bail Ronald Richemont, le commissaire du gouvernement. Gouvernement au ensemble avec uh, responsable police département, qui c'est Daniel uh, compère Un uh, groupe de jeunes garçons qui ont pris formation dans différentes uh, bases militaires, qui présenté devant le ministère de défense. Il y a un matin lundi, qui pris un document pour exiger l'intégration dans la force de la Méditerranée. Jeunes qui même faire qu'on est là, qui a assez de formation pour aider pays à combattre la question de sécurité. An, an qui était dans mes co Jean-Philippe Marseillan. Présence sur très significative. Donc, le 27 mars 2018, le 27 mars 2023, ça fait 5 ans depuis que l'État-major a installé dans la tête de l'armée. Donc, nous-mêmes, nous sommes des jeunes qui étaient pour formation dans base militaire, mais j'ai lamenté toute base qui Nous avons des commandants qui formation militaire, bien qu'il était informel, mais quand même, question de bataille qu'il était. Je encore là, nous avons et côté général, nous écrit le ministre, le premier ministre, écrit généralement. C'est ministre de façon écrit généralement et, et, et, et, général, et, et, général, et écrit des débats qui se créent pour que ça n'ait son bagage qui forme, qui légal, qui formel. Donc, question là, c'est vraiment nous l'intégration. Je dis, en outre temps, dès que premier ministre qui se met dans tel pays, qui dit que faut malamer, révolués avec la police plus au bicycle par rapport avec qu'on sort du pays. Nous-mêmes, tant que monde qui était bataille, qui était dans la base militaire, nous nous-là, les réseaux là nous-là, nous-mêmes, nous voulons C'est pour ça que je vous dis pour nous faire suivre lettres que nous avons faite, nous voulons la bataille nous-mêmes. Jusqu'à présent, nous avons licidité, nous avons tout le temps qu'on a bataille. Sept, nous prenons des 18 ans à 25 ans, mais nous avons commencé à batailler, nous avons 18 ans 18 ans, nous prenons la bataille là Je nous demandons encore une fois l'intégration pour nous capables de résoudre le problème des conseils et la poussée de la, de la. Mais, pour nous capables de travailler ensemble dans ce problème, ainsi que les campagnes. Jusqu'à présent, il y a eu des là, ils ont accepté, ils y a fait suivi, c'est ça que vous dites, il y a ont fait suivi. Mais jusqu'à présent, il y a eu des gens qui positive. Et bon, finalement, le parquet est arrivé à une maison, nous avons vu dans la salle des gars dedans, la a dit, ok, il y a fait suivi. Donc, ça a dit nous, comme des comme détail, donc, nous sommes sortis, et nous venons là pour nous dire, que mais ça gagne. Donc, nous avons assez mis ce qu'il y a pour nous faire il dit que c'est la mairie qu'est-ce que ça pression assainissement. Nous on a nous nous ça faire encore dit que c'est pour donc nous aussi ça faire encore nous nous parce deux deux c'est la, 36, e, se, la 72 men. mais nous même en soi 5 jeunes femmes qui pas formation militaire ils ils dans nous ils prison pour que nous nous nous fait je que ils tout le monde qui l'a là, le Nous avons des de loi à 5 nous avons des 10 modèles de dans base. Nous faisons résistance jusqu'à présent, depuis 2010 à nos jours, même si on depuis 2004. Si on fait tout ça, nous ne pouvons pas traîner nos dans pays parce que nous cohérents avec le pays, nous pas Exactement parce que nous avons une formation militaire, c'est les qui forment nous, nous ne pouvons pas peut-être qu'on ça. C'est des sergents, ils des gens qui sont dans l'état-major, des Exemple, nous avons appris, nous avons appris, nous avons appris, nous avons des gens qui sont dans l'état-major, nous connaissons pourquoi ça ne va pas intégrer nous Si ça pas va pas être plus agréable, on a le dossier de la police et de la police. C'est depuis le moment que nous avons fait le pays pour nous tirer et sécuriser dans le pays. Parce que c'est manque de cohérence. Donc les négos, les gens qui sont en soi dans le pays, ne pas les jeunes garçons ou les jeunes filles entrer dans rien. Les cotons des négos, ils font sécurité des bagailles et puis ils disent, c'est cela. C'est là c'est fiscal. Je veux dire, nous ne sommes pas fichés jusqu'à présent. Nous attendons notre cohérence, nous attendons notre jusqu'à présent. Nous avons continué avec l'information de la force du regroupement mystique qui a organisé un dans l'idée pour débattre sur le problème mystique qui a frappé le pays. D'après le responsable regroupement, ça a mis un marquage sur le pays. a mis le pays. le c'est une cause qui a été trouvée le jour de Dans ce sens, nous proposer pour nous en tête ensemble que nous avons une façon pour étonner les racines dans côté de la pour plus de détails. Proposition, nous avons dit là proposition nous faire, c'est que d'abord, il faut un -oui retour à la racine. C'est ça, l'identité culturelle. Non? Ça, c'est une bagarre parce qu'il faut abandonner. Toutes toute propositions que nous faisons, c'est des propositions pour contrer plein de Parce que pour un murs, il faut perdre tête. Il Fou faut perdre la racine, l'identité. En connexion, nous sommes pour exemple Il faut chaque haïtien commencer à comprendre. Qu pour que ça, je vous dis, qu'il y a français, il y a des noms polonais, il y a des Maintenant, côté de côté de la sortie qui pratique. Jusqu'à présent, il y un bon vaudou. Et vaudou, c'est se seul bagage que nous avons. Il faut que nous connaissions le diable, il faut nous dans l'hypocrisie. Nous sommes toujours restés des maons Et c'est dans ce contexte de maroons qui fait que, sous besoin de la situation actuelle du pays d'Haïti, il faut que, pour comprendre esclave à talent esclaves des champs, esclaves comme Simdazo et et, et, et Chiro, et puis, pour comprendre tout type d'esclaves, esclaves de maison. Mais là, nous faire indépendance. Qui ça nous a fait C'était esclave des chants qui ont été mal C'est eux-mêmes qui ont été matérialisés. Ce sont les plus oppressés. Actuellement, qui est-ce qui aime les âmes. Les plus oppressés, nous venons avons depuis des temps. Nous pouvoir, nous faire espoir. C'est là que nous cherchons le vote. Nous cherchons le vote. Et puis, quand nous finissent bon, ils ne pas à l'école. Ils ne vont pas manger. Mais en toute action, réaction. Le Kounia là nous besoin de nous nous disons, OK bandi se oui on va nous on pas on pas pour mais nos dirigeants moi bon, actuellement nous plus chita non derrière M. Sayo, qu'on orientait te nous vers des gens qui sont responsables pour gérer la, -si ke, menjel, kompren, nou, nou en tant que peuple. Qui là nous va prendre des équipes prévient Et ceci dit que ces mêmes gens nous ne comprennent pas nous dans la famille nous. C'est ça qui fait nous révolter. En tant que papa, nous avons une famille nou, nous. Et là nous avons une famille nous, c'est nous pour qu'on l'a qu'à nous avons besoin. Et si nous n'a qu'à s'il crée le si nous n'a manger, nous n'a ou bien fait tout ça qui tombe dans un volet qui sont à dire, est-ce qu'on te fait Pour gagner, ça il a Pouge, sayo, le droit faut qu'on ça fait de bois que le gouvernement franklin 80 l'année bouler cadavre et puis kidnapper Marie victime Jean-Franklin note date 7 octobre 2021 dans tabas 68 la police tape chercher tout le monde qui était impliqué dans zaxis là je quitté le 10 27 février 2023 c'est l'enlèvement une entité dans DCPJ river arrêté Joseph David alias Tiblan mab actif gang craser barrière vite l'homme innocent à diriger jean franklin pendant une parade d'identification suspecte de CPJ, a identifié le comme un homme qui a négocier rançon avec la famille dans l'espace de là jusqu'à ce que les jeunes libération. à vendredi, qui pas Qui quand qu'est-ce que? c'est comment ça, qui il a toujours qui avec que que ça. Quelques jours après l'arrestation David Joseph alias Ti Blanc, t'a pas dénoncé qui le capitaine alias Kato, comme principal monde qui était organisé complot pourtant qui n'a pas fait quoi il pas gagné pour exact cela c'est le témoin de la victime. Il y victime. C'est un nom qui a fait négociation. Parce que il y a Et puis vous y monsieur. C'est qui a fait négociation pour l'ensemble pour libération, monsieur. Parce que tout le monde côté négociation. Tout le monde a la Il changé ici, tout sur la elle a pu passer. a passé le samedi, après midi, je suis prêt à téléphone. ne a pas. Je ne sais pas. Je Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je Je ne sais et le parce que les gens disaient, le pas changer si pas de Mais, pas changer pas qu capitaine qui c'est mon qui t'a travaillé la caille victime après ça t'a caché dans ville locale dans département site pays là dans cadre poursuite enquête là agent de CPJ réalisé un filati jusqu'à ce qu'il y arrive en bacode kinol sous son masse là je masque masqué. Je suis masqué. Je suis masque. Je Je Je Je ce Je il fait huit jours. Ce sixième jour, il lui, comme ça. C'est-à-dire la lui, ça dans la qui le Tiblan. d'après information, la police disposée, il implication présumée dans l'assassinat directeur académie police, là, commissaire divisionnaire Arrington Rigo, je quitté vendredi 25 novembre passé à si tout, Wall Sentinel, pour chef gang vite l'homme, n'a fait qu'on est dans cadre même dossier, ça, y a plusieurs autres de CPJ à chercher, tant que Stevenson Charles, Fanfan Jules, Epiphania Julien.